et Joyeux Noël Ouais Quand on est musicien, on a une sorte de pouvoir magique. C'est un peu comme la télékinésie, vous savez, l'art de, de faire bouger les choses à distance. Sauf que nous, ce qu'on peut faire bouger à distance, ce sont des miches. Par miches, j'entends bien sûr des popotins. Des seufs. La chose qui nous confère ce pouvoir surnaturel, c'est le miche. Chiche, hochement de tête, épaules sautillette et bien sûr tête... -tête, -tête, -tête. Métal, le blast beat. Et... Certains donnent la qualité de cette technique au jazz, et oui encore, avec des interventions comme ça. En 1933, de quelle sœur employée de maison meurtrie Marc-Alexandre <muches> Oui Bravo